Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la serre, comment l'installer pour que la bâche soit étanche et qu'elle tienne au vent. Alors pour commencer, moi ce que j'ai fait, vous voyez là, c'est un j'avais fait un creux de 40 cm de profond que j'ai rempli de ciment et là c'est une tige en fer en fait recourbée. Pour mettre des cordes qui sont en renfort pour tenir la bâche, et ça il faut le faire à sac arceau. L'arceau euh, principal et ma lui aussi il est fixé là. C'est un tube en fait, euh, c'est un espèce de ouais. C'était un tuyau, euh, un ancien tuyau, et comme je pouvais enfiler le tube euh, dans ce tuyau. Ben, j'ai scellé ça dans le ciment comme ça les arceaux à chaque endroit ils sont euh, fixés rigidement et avec euh, ça ça bouge pas ce qu'il faut faire c'est euh, régulièrement faire euh, des tensions parce que bon l'hiver là je viens de retendre la bâche vous voyez là Bon, ça sert à rien de la tendre de trop, mais il faut un minimum que vous voyez avec les, les cordes tendent pour que la bâche soit tenue à chaque arceau. Là, de ce côté, j'ai mis des pierres. Et là, vous voyez, hein, c'est à chaque arceau. Ils sont scellés. J'ai scellé un tube parce que je pourrais déplacer la serre ou l'enlever. C'est juste le tube, un ancien tuyau euh, pour amener l'eau aux vaches, il me semble, qui est scellé lui dans le ciment et les arceaux. Je peux les enlever après. Il y a les barres de, ce, de centrage qui permettent aux arceaux d'être à la même distance. Et là je vais vous expliquer pourquoi j'ai des pierres de ce côté c'est tout simplement ce que l'été je remonte sur le côté ça me permet c'est exposé sud ici ça me permet d'ouvrir pour faire une aération en supplément je vais vous montrer Parce que j'ai déjà j'ai cette porte pour entrer dans la serre elle aussi, euh, elle est mise de façon à euh, être étanche. C'est ce que j'avais fait quand j'avais acheté la bâche. J'avais découpé euh, au milieu. alors là, c'est une ouverture toute simple. C'est ce que j'avais fait. Bon, regardez dans ce sens. Là, pour faire une bonne porte, j'ai mis deux piquets. Euh, l'intérieur une là où il y a des œillets des œillets à trois endroits pour que la, la porte soit coulissante et voyez je fais un truc archaïque avec des cordes et des œillets pour tenir la bâche sur le cadre de la porte et là c'est un vulgaire loquet qui me permet de de fermer et je mets une pierre en bas pour en même temps que ça soit étanche et là de ce bord ici là il ya comme de l'autre côté des pieux avec deux cornes de chaque côté et là par contre la bâche elle allait elle enterrée dans la terre j'ai fait une rigole de environ 30 cm et j'ai mis du sable dessus là pour que ce côté de bâche soit fixe. Là de ce côté, comme c'est du un côté mur au nord, c'est fermé. Et là de ce bord, là aussi, c'est des pierres. Comme ça, la bâche est bien tendue. Et ce qui est très important, parce que la première année que je l'avais installé ça fait maintenant sept ans, la première année, ben, j'avais pas mis ces cordes. À chaque endroit et ce qui s'était passé on est même avec toutes ces pierres là vous voyez et eh ben le, le vent avait décollé la, la bâche et elle s'était en allée tandis qu'avec euh, ces cordes plus les pieux fixés dans le bitume ben, pas dans le, dans le béton et eh ben ça tient voilà un peu comment installer une serre euh, efficacement et ce, on avait mis euh, ce fouet de quand même pour euh, pour installer euh, voyez là il y a des dérivés des qui tiennent euh, les tubes euh, rigides ce mois ma serre je l'avais acheté environ euh, 300 euros tout le tout compris elle fait 26 mètres carrés elle là, euh, vous voyez, quatre tubes en tout fixe de traverse, et en tout, j'ai cinq arceaux. Voilà un petit peu euh, comment faire euh, une serre euh, qui tienne euh, au vent. Il faut absolument. Moi, j'avais la première, la, la troisième année, j'avais mis les pieux comme ça dans la terre, mais. Comme Il n'y a pas de profondeur de terre, les pieux arrivaient à s'arracher. Alors, j'ai laissé les ai dans le ciment comme ça, ils ne bougent plus et il n'y a plus de problème. La serre est fixe. Et ce qui est pratique de ce côté, c'est que je remonte la bâche l'été à cette hauteur. Et là, il y a des pinces pour éviter qu'elle retombe. Et avec les pierres, je fais un système pour que ça ventile. Il Faut absolument prévoir une ventilation euh, à deux sorties pour euh, vos plantes, surtout les tomates. Ça évite d'avoir de la maladie. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai. À bientôt. Voir les fautifs qui ont mangé mes petits pois, c'est des étourneaux. Bon, je voulais vous, vous montrer aussi un petit truc. J'ai mis euh, du blanc sur les petits arbres, pommier, euh, <coughs> là c'est un poirier, pour euh, éliminer en fait s'il y a des chenilles qui sont dans le tronc. Ça va permettre d'éviter euh, d'avoir des mauvaises surprises et d'avoir des arbres en bonne santé. Vous voyez, ce matin, c'est gelé, on a eu euh, une cinquantaine de millimètres dans la semaine. Je vais essayer de ressemer les petits pois, comme vous avez vu, ils ont été mangés. Regardez la, vraiment la dextérité qu'ils ont. Ces étourneaux, ils ont totalement mangé. Hein. C'est impressionnant. On dirait qu'ils ont un GPS. Là je vais pas me faire avoir. Je vais mettre un filet. C'est pas les oiseaux qui vont m'empêcher d'avoir des petits pois J'ai pas dit mon dernier mot